Pourquoi il est indispensable de créer ces formations en ligne C'est Lingen, auteur du livre « Le guide du blogueur ». Ça fait dix ans maintenant que j'ai lancé mon business. Je suis passé par des hauts et des bas et j'ai appris beaucoup de choses. Et une chose que, que j'ai apprise, euh, qui a fait la différence aussi dans mon business, dans les revenus que je générais, c'est l'importance de la formation en ligne. On est dans une, une économie aujourd'hui où les gens ont besoin de savoir de se former, de se développer, parce que l'école nous apprend tout plein de choses, mais la formation ne s'arrête pas là. Et ça, tout le monde l'a compris. Okay Pôle emploi l'a compris parce qu'ils ils injectent des millions, des millions, des millions chaque année pour aider les chômeurs à se former pour des nouveaux métiers. Dans les entreprises, les salariés... Euh, se forment aussi, du moins les entreprises qui ont les budgets, parce que aujourd'hui à l'échelle mondiale, euh, c'est des centaines de milliards de dollars qui sont dépensés pour de la formation. Donc dans les entreprises, on invite des gens pour former des équipes. Mais de plus en plus, c'est des formations en ligne qu'on propose, parce que c'est moins cher pour les entreprises, c'est plus flexible. Parce qu'on peut regarder les vidéos quand on veut, on n'est pas obligé d'être présent dans une salle. Et puis, c'est plus rentable pour les formateurs parce qu'ils n'ont plus besoin de se présenter. Et donc, c'est important pour vous que vous puissiez incorporer la formation en ligne dans votre business model, soit en tant que euh, vraiment source de revenus principale, soit en l'injectant en plus quand vous avez déjà d'autres activités. Exemple, vous êtes freelance, vous échangez votre temps contre de l'argent, c'est bien, mais... Est-ce que vous n'êtes pas une, juste une version évoluée d'un salarié Ok, vous avez une certaine dépendance, mais très souvent, vous devez aller avoir les clients, vous dépendez d'un manager, même si c'est votre client. Et c'est top. Moi, je recommande vraiment le freelance parce que c'est un moyen aussi de se former, de progresser, d'avoir du cash rapidement. Mais vous ne pouvez pas faire 20 ans, 30 ans, 40 ans de freelance. À un moment donné, il va falloir scaler, automatiser certaines choses et jouer la carte de l'entrepreneuriat pas juste de la, la carte de l'indépendant. Et comment on fait ça On fait ça avec la formation en ligne. Par exemple, vous êtes graphiste et ben, vous voyez que les gens commencent de plus en plus à utiliser leurs propres outils, à utiliser Canva, des outils gratuits. Donc, plutôt que de vendre des logos à 500, 1000 euros, 1500 euros et 2000 euros, même s'il faut toujours le faire, hein, peut-être que vous pouvez faire des formations à 100 euros, 200 euros, 500 euros, des formations en ligne où vous aidez des gens à créer leur propre, leur propre logo. Si par exemple, vous êtes développeur informatique, vous pouvez créer des formations pour aider d'autres développeurs informatiques à progresser dans leur dans les langages PHP, HTML, etc. etc. Et donc, ça, c'est une véritable opportunité. Ce n'est pas un business nouveau. Allez sur udemy.com, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses. Et c'est une opportunité de se lancer aujourd'hui parce que la concurrence va être de plus en plus rude et les niveaux d'exigence vont être de plus en plus élevés. Très concrètement, moi, moi par exemple, quand je fais des formations, euh, j'inclus non seulement des vidéos en ligne que les gens peuvent regarder, mais aussi j'envoie des supports en papier que les gens reçoivent pour travailler dessus. Et en plus, j'ajoute du coaching en groupe toutes les semaines pendant une période de 6 à 8 semaines. Donc, c'est très impliquant et ça me permet de facturer aussi euh, autour de 1000 à 2000 euros. Okay Donc, ça, c'est ce qui va se passer bientôt. Bientôt, tous les formateurs vont faire ce genre de format parce que, euh, bah, au fur et à mesure que des gens comme moi voilà, mettent la barre plus haute, bah, tout le monde va devoir suivre un peu. Mais avant que ça arrive, lancez-vous dès maintenant. Vous pouvez encore vendre des formations vidéos, à 50, 100 euros, 200 euros, 500 euros. Et c'est en gros des vidéos que vous avez filmées que vous donnez, que les gens peuvent regarder quand ils le veulent et euh, bah, si vous êtes la, si vous avez la passion la pédagogie pour aller plus loin et prendre de l'avance moi je vous recommande de vendre des formations à 1000 euros 2000 euros où là on inclut tout ce que j'ai dit tout à l'heure avec du support client de l'accompagnement et là vous transformez vraiment vraiment encore plus la vie des gens il faut savoir que si pour vous ces chiffres là font peur euh, bah, c'est Normal. Pourquoi? Parce que votre formation, quand vous créez une formation, elle est censée apporter énormément de valeur à l'autre la, personne. C'est pas juste, vous l'aidez pas juste à apprendre quelque chose qu'elle pourrait trouver gratuitement sur le web. Vous lui permettez d'acquérir de nouvelles compétences qui qui va lui permettre de postuler un nouveau job et d'augmenter de 20% son, son son salaire. Vous allez lui permettre de sauver son couple, d'être moins timide, d'être plus heureux. Vous allez lui permettre d'apprendre une nouvelle langue. Tout ça. Ça coûte cher si vous allez chez le psychologue, euh, si vous allez voir un coach, si vous allez suivre des formations en présentiel, même si je recommande de faire tout ça. Donc vous, vous allez en fait gagner de l'argent sans échanger votre temps contre de l'argent. De votre, de votre, euh, votre vous allez pouvoir vendre ça nuit et jour pendant que vous êtes en vacances. Et en plus, vos clients vont en tirer un gros avantage parce que c'est pas cher par rapport à ce qu'ils peuvent obtenir autrement. Donc, si vous voulez attaquer euh, ce marché, si vous voulez créer votre propre formation en ligne, euh, cet été, j'organise euh, la, euh, la formation, un programme que j'appelle Passion Formation. Si vous êtes passionné par un sujet et que vous êtes passionné par la formation, et c'est indispensable, sinon je ne vais pas pouvoir vous aider. Mais si vous êtes passionné par aider des gens et passionné par cette thématique et que vous voulez vraiment... Euh, développer un business dans ce sens, j'ai un programme qui va vous permettre de lancer tout de A à Z. Ok, vous posez plus de questions, je vous euh, montre comment choisir un, un thème rentable, comment créer ces euh, formations avec une aide technique, avec des vidéos, des tutoriels et comment les vendre. Donc tout ça en trois étapes, ça se passe en six semaines. Les places sont limitées, mais si vous inscrivez maintenant dans la liste euh, d'attente, bah, vous serez les premiers à être avertis de la parution, euh, l'ouverture des inscriptions. Donc si vous êtes intéressé, inscrivez-vous absolument. Je vais vous faire découvrir quelque chose en six semaines que seul vous allez mettre un an, deux ans, voire jamais parce que là, je vais vraiment vous prendre par la main. Il y aura du contenu vidéo, des supports que je vais vous envoyer chez vous euh, et des coachings en groupe où je vais pouvoir vous aider. Et ce que vous allez payer coûtera 10 fois moins cher que si... Vous travaillez en 1 à 1 avec moi et s'il faut que je passe tout en revue avec vous en 1 à 1, c'est possible. Mais je préfère former plus de gens avec ce temps-là et vous, ça vous coûte aussi beaucoup moins cher. Euh, donc, si vous êtes intéressé pour ce programme qui vous forme à créer des formations, parce que c'est quelque chose qui m'est souvent demandé, je veux me lancer dans la formation, je ne sais pas comment faire. Bah, si vous êtes intéressé, ce programme est fait pour vous. Inscrivez-vous, laissez votre email dans la page euh, d'inscription dans cette liste d'attente et je vous tiendrai au courant très rapidement à très bientôt et hâte de vous aider si vous euh, participez à cette première session où on sera que 15 personnes.